Écoutez-moi les Orstoniens, j'espère que vous avez bien suivi vous allez voir tout simplement de l'Ultra euh, Tryhard. Je suis sur le serveur asiatique, je n'ai qu'un ami d'ailleurs euh, sur le serveur asiatique, et évidemment si j'en ai deux. Je n'ai qu'un ami sur le serveur asiatique, c'est Maverick tout simplement. Alors je pensais qu'il jouait sur Amérique et Europe, mais il joue sur Asie. Euh, je suis 47 sur le serveur euh, américain. Je suis 60 sur le serveur. Alors j'étais 50, mais ça a un tout petit peu bougé. Allez, on va pas euh, faire chichi. C'est deux top 50. Euh, J'ai fait une game en fait. Je suis passé 51 à 60. Bref, on va lancer du tryhard, du tryhard, du tryhard. Donc je suis assez content. J'ai un beau beau win rate pour le coup. Euh, je pense que je suis même peut-être, euh, même si ça veut rien dire. Mais je crois que je suis le joueur français qui fait le mieux, qui est le mieux classé en ladder sur deux serveurs. De, il y a des joueurs qui sont mieux classés, je crois qu'il y, euh, qu y a deux ou trois, deux français je crois, qui sont mieux classés en ladder, en tout. Mais en comptant deux serveurs, je pense que je suis le mieux classé. Alors je tryhard comme un babouin et euh, le deck me plaît beaucoup euh, aussi. C'est le voleur évidemment. Et chaque, chaque game, alors là je dois être à 600-700 parties à peu près avec le deck, mais chaque game je continue d'apprendre des choses. Et euh, alors il y a une personne dans les, dans les commentaires qui m'a dit « Ouais mais c'est facile d'être top légende avec un deck comme ça ». Bah, pas vraiment. Parce que justement, c'est beaucoup plus technique qu'on pense. Et j'espère, évidemment, euh, bah, vous apprendre des choses. Et c'est le but aussi. Attendez, la caméra est un poil grosse. Hop là, hop. Vous, attendez, vous apprendre des choses, pardon, dans cette vidéo. Donc, le mulligan. Bon, ça c'est assez simple pour le coup. On va chercher Koutelas. Gnoll, on le garde parfois. Parfois, on ne le garde pas. Ça va dépendre des setups. Euh, le gnoll est important contre les Illidan. Il faut mettre très très rapidement du board. Euh, contre voleur. C'est pas forcément utile, à part si on est sur un play défensif et qu'on a besoin du gnoll. Mais c'est assez rare. En général, le gnoll, on va pas forcément le garder contre voleur. Après, on a pas d'infos à ce niveau-là. Les gens, ils jouent Maestra Doré pour justement se camoufler. Euh, ok, Doki. Donc, le coup Telas, on va le recycler. Alors, il y a un peu de bugs sur ce serveur. Serveur asiatique, ça bug un peu. Euh, L'idée, c'est qu'on va gnoll T2, je pense. Après, on peut faire un truc du style pièce. Euh, pêche miraculeuse qui fait que le gnoll est à 1 après avec cette pièce on ne fait pas grand chose sachant qu'il y a un deuxième gnoll mais dans ce match c'est pas comme si on avait besoin d'avoir un, un deuxième gnoll à 0 pour faire Kaïd into euh, je pioche, pioche le gnoll à 0 qui rajoute vous voyez ok donc là il fait ça parce qu'il veut libérer une place pour le sort à 2 je pense le cimetière du vice alors c'est intéressant je pense que je vais juste gnoll ici. Ouais. Euh, ouais. Je pense qu'on va, on va faire ça. On va juste gnoll, développer la 3-5. Alors, les, dans ce match-up, les potions que l'on prend, euh, en général, ça va être les potions euh, euh, de créatures qui mettent les petits T3, c'est important. Euh, soit T3 créatures, soit celle qui met une carte en main qui coûte moins 3. Voilà, L'idée, c'est de le tuer avant le T6. Parce que lui, tour 6, il nous tue. Quand je dis le tuer, parfois on peut se mettre dans un setup où T5 doit se défendre. On ne le tue pas T6, mais il a utilisé suffisamment de ressources pour que derrière on puisse gagner. Mais parfois il peut nous gagner presque à la. Pas à la fatigue, mais à l'épuisement. Parce que c'est un deck qui a quand même beaucoup de pioches. Et parfois, il arrive à. Si on bourrine trop, mais on, bou... on est censé bourriner trop, mais parfois il peut arriver à faire une AOE et... et on ne revient pas. Euh, ça, c'est pas cool. <rire> c'est pas cool. Euh, je vais faire le cimetière. Je pense que je vais faire la frappe ici. Après on peut attendre et le développer au prochain tour. Mais je pense que je peux le développer maintenant. On fait pièce. Je pense qu'on va rejouer la pièce. Euh, je pense que je vais développer le gnoll parce qu'il agresse. Et on va faire le cimetière. Donc, euh, c'est pas un énorme cimetière, mais ça me permet de grignoter. C'est 5-5, 3-5-3-5. Voilà, on grignote, on grignote. Euh, et là, au prochain tour, on va sûrement faire juste Dag. Mettre des potions. Mettre des potions, une carte clé dans le mirror. Mais là, c'est une carte qui va juste nous servir d'être un, un petit peu paratonnerre, si je peux dire. Ah, c'est mal visé pour nous, ça. Donc, je pense que ça va être ça. Être. Euh, il a déjà fait une AOE. Je pense qu'on va plutôt... Décider de faire la goule dans ce cas là et on agresse ok et, euh, et puis voilà au prochain tour on pourra refaire un cimetière si jamais si jamais on n'a pas l'étal mais je pense qu'il va il va se défendre ici il va bien se défendre à voir à voir Mais certains 4 elle est chiante parce que si là elle à 3 qui met enfin à 4 mais qui est euh, le Faldoré, bah en fait, il va nous donner des potions et il a vraiment pas envie de nous donner des potions. Euh, et si jamais il, il, il fait l'AOE plus l'arcaniste, ça fait que 3. Donc, ça veut dire qu'il est obligé d'abord de pinguer le maître des potions. Genre d'envoyer une dague dedans ou une connerie. <rire> C'est chiant parce que sinon, ça, ça meurt avant, ça, ça meurt avant. Et donc, ça me donne des potions. Et les potions, je peux avoir des créatures qui remettent des... Vous voyez des, des, des potions qui mettent des créatures ou tout simplement du burst. Donc, le match-up, j'ai un bon win rate euh, contre Illidan. Tout le monde dit, ouais, Illidan, c'est un peu chaud, c'est 55-45. Bon, après, vraiment, voleur, je l'ai farmé, j'ai vraiment bien théorisé le truc. Mais mon match-up est plutôt bon, je dirais 60-65%, sachant que je joue principalement que contre des top 100 ou des top 200. Mais souvent plus des top 100 que des top 200. Mais c'est intéressant, ça fait. Alors, jouer à ce niveau-là, ça fait énormément progresser. Et là, j'ai pas de pression, vous voyez. La dernière fois, la dernière vidéo, j'étais vraiment stressé, j'avais beaucoup de pression. Vous voyez, il est obligé de faire ça, c'est pas forcément agréable pour lui, mais. Il est obligé de le faire. Bon on n'est pas si bien en vrai. Quoique. Amelie. Ok. On va commencer par ça. C'est pas mal ça. Euh... On peut refaire ça. En vrai on sait jamais hein, si on arrive à trouver euh, l'astalor. Non, je pense qu'on va prendre quand même une ceinture. On va face. On va remonter ce petit loup. Ah on est, pardon, pardon, pardon. On, on est sous le, le, la goule. Hein. On est sous la goule. Hein. Je dis pas de conneries. Ouais, je vais développer le, le cimetière le plus gros. Je pense que ça va être le plan, là. Hein. Là, je suis vraiment en mode bourrin. Comme ça, même sur une AOE. Ouais, on va faire le play. Et donc, oui, maintenant, je stresse pas parce que, voilà, c'est ma stratégie pour pas stresser. Même si ces, ces niveaux-là, ça peut faire stresser. Il y a quand même des, une calife à la fin du mois sur Master Tour, mais... Euh, c'est parce que je monte les deux serveurs petit à petit. Vous voyez, euh, l'idée c'est que j'étais top 100 sur les deux. Je me suis dit, je vais jusqu'à 70 sur 1. ensuite je le laisse et je vais sur l'autre pour monter 70. Mais sur l'autre, même si je passais 200, bah en fait ça me dérangeait pas parce que je savais que j'avais loqué un 70. Et là j'ai fait pareil pour 50. Je suis passé 47 sur l'autre. Et là maintenant je me dis, bah je vais essayer de passer top 30. Donc dès que je passe top 30 sur, bon, sur celui-là ou euh, sur un autre, c'est pareil. Si je suis 50 sur les deux, euh, dans l'absolu, si je joue sur PC, je préfère jouer sur Amérique parce que sur Asie, justement, ça bug, comme je vous ai dit. Ok. On va d'abord commencer à piocher. Pierre, c'est Nars. On va devoir trade. On n'est pas très bien. n'est pas bien du tout. Je pense que je vais devoir daguer, daguer en deux fois. Je pense que je peux perdre là, en vrai, parce qu'il était horrible ce Kaid. Ouais. Au couple les mot, on sait jamais quand hein. euh, même. Même s'il si, y a des gentlemen à ce niveau-là, il peut quand même euh, avoir des gens euh, véhéments. Et, euh, et donc voilà, ça m'évite de stresser. Donc là, l'idée, c'est dès que je passe top 30, alors après il va y avoir Battle Grand et sous, est-ce que je vais pouvoir tryhard autant Mais en général, je tryhard le week-end hors stream tranquillement sur ma tablette. Mais voilà, l'idée, c'est de monter top 30 sur un serveur et ensuite, me dire, ok, l'autre, maintenant, je vais essayer de monter sans stress. Voilà. Donc, ça me permet de jouer moins. Alors, même quand je suis stressé, moi, je suis stressé de base. Donc, même quand je suis stressé, j'arrive quand même à performer. Enfin, c'est pas quelque chose qui me... Justement, le stress, c'est bien. Ça, ça nourrit et ça, ça oblige à, à jouer mieux. Mais, voilà, j'ai des bons automatismes maintenant. Quand j'aborde un match-up, je sais ce que je vais faire. Alors, parfois, il y a toujours des setups où je peux me gourer. Où je me dis, ah, là, j'ai fait une bêtise, mais je la vois tout de suite. Mais... Euh... Et il y a des matchups qui sont aussi compliqués. Hein. J'ai croisé des prêtres, euh, euh, prêtres bizarres. J'essaie de retrouver la liste, j'ai pas trouvé. Euh, des prêtres morts vivants. C'était en top. Euh, le gars, il était top 6 légende et jouait prêtre mort-vivant. Il m'a éventré. <rire> j'ai rien, ai rien su faire. Ok. Bon. Lui, je crois souvent aussi. Sina. J'ai joué une fois Maverick d'ailleurs euh, hier. Bon, on a une, pas une très bonne main. On a même une main très mauvaise. Ouais, surtout que c'est un, il y a beaucoup d'Ilidan, il y a beaucoup d'Ilidan. Et j'aime bien jouer contre voleur, voleur miracle. Franchement, j'ai un bon win rate, c'est du Mirror, mais je sais vraiment aborder les phases de tempo, phases d'agression. Euh, en fait, les, les gens qui jouent pas bien ce deck, souvent ils vont faire cimetière et ils vont mettre une créa derrière. Vous allez me dire c'est un peu le play, mais en fait, dans le Mirror, euh, évidemment, il y a dans beaucoup de match-ups, c'est ça. Mais en fait, contre voleur, parfois il faut pas mettre la créa, il faut attendre que lui joue et jouer en réponse. Mais ça dépend de la main, ça dépend de plein, plein de, de, du nombre de cartes qu'il a, du, des cartes qu'il a déjà jouées, c'est... Bref, c'est génial, quoi. Euh, Ok. On va faire la ceinture. On va prendre les créas. Ok. On va faire euh, la pêche maintenant. Pour essayer d'aller chercher le gnoll ou la prep. Non. Ça commence par un P, mais c'est pas bon. Euh... On va quand même prendre pas de l'ombre si on a un Astalor. Et puis c'est tout. Ah, dur. bah Je pense qu'on a. Je dirais pas qu'on a perdu parce que c'est peut-être un peu tôt quand même. Mais on est vraiment pas bien là. Après, il y avait le, le, le, le sort. Euh, l'ombre du trépas qui est très intéressant avec le mélange des décoctions. Mais là, le Gnoll, il aurait carry. Hein. Si on avait un petit Gnoll 3-5 là. Ah. Pas si mal. À faire le mélange et dire à toi. Bon, d'après, on va faire remélange. Important, faute de Gnoll, faute de cimetière. Mais là, c'est compliqué. Pas de cimetière, pas de Gnoll. Bon, c'est quand même des cartes importantes. Même si Gnoll, encore une fois, on va, il y a des matchups où on va pas le garder. Ça, ça va quand même être compliqué. Puis il avance bien dans sa quête. Il a cette petite drachy. Je pense qu'on va faire la pêche ici. On a la prep, on a le Kaïd. Je pense qu'on va essayer de. On est trop derrière là, on a même perdu je pense. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de chatter un Kaïd derrière. Genre vraiment un Kaïd qui donne des gnolls. Vous voyez l'intérêt d'avoir des gnolls à zéro. En vrai avec gnoll, sténographe et tout. Genre si on enchaîne gnoll into sténographe, il y a peut-être moyen. Ou gnoll into un petit truc into sténographe, ou des pas de lombre, des conneries. Je pense qu'il y a moyen. De toute façon on est obligé. Là il faut prendre ce play. Typiquement on n'aurait pas fait ça contre plein de match ups on aurait continué de mettre un peu des textures, mais là, T6, il va, il va sûrement nous tuer. Hein. Donc, euh... ouais. Donc, ça va être complexe. Et on grignote un peu, ça nous va. Après, il n'a pas toujours tout en main. Hein. Il y a des spots où il a tout en, en main, mais il ne faut pas se dire, ah, le deck, vraiment, on ne peut rien faire. Quoi. Vous voyez, il faut vraiment analyser aussi les, les probabilités existantes. quoi. Euh... Ok. Donc, là, on est obligé d'y aller. Hein. C'est. On doit prendre ce risque entre guillemets. Des cocteurs. Un peu lourd. C'est nulle. est cool. Enfin, on peut pas le jouer malheureusement. Donc... Euh... On va... Yes. On va recycler Coutelas en espérant topdéquer une prep. Euh. Nope, nope. Je sais pas s'il faut pas remonter le déclocteur et le refaire. Je vais quand même le jouer. Ça sert à rien. Bah c'est pas que ça sert à rien, c'est juste pour cette, cette décoction. Pour avoir. Euh... Ouais, bon c'est pas ouf. Mais euh, si jamais il rase le board et qu'il me tue pas, peut-être que. Mais je pense qu'il rase le board, c'est qu'on a perdu parce qu'il va le raser avec l'arcaniste. Le... Ouais dommage, sortie trop lente. Ouais, là on était 5, on a un board qui est pas très fort. Euh, sortie beaucoup trop lente, malheureusement. Ouais l'arcaniste. Et le déchaînement, ouais. Il dit, ah on récupère euh, Boubou <rire> C'est drôle. Ok. Parage, très bien. C'est caché. Bon. Ça va être compliqué. Ouais, on a rien pour remettre. C'est zut, hein. C'est zut. Comment on pourrait s'en sortir Écoutez, je vais commencer par ça. Détruit les serviteurs adjacents. Gagne leurs points d'attaque et de vie. Ouais, un peu burk, mais... Je pense qu'il faut pinguer. Faut qu'on arrive à choper la... un cimetière, là. Sinon, on s'en sortira pas. Sinon, on s'en sortira pas. Oh là là. C'est dur, hein. Ouais là c'est une game qui est bien ratée. Bien ratée comme on aime. Ouais ah, dommage dommage. Bon ça arrive hein. Ouais ça arrive ça arrive. On a failli notre Van Cliff. On n'a pas trouvé de cimetière. On a bien creusé. On a creusé en dessous. Avec... On a creusé quatre cartes en dessous avec les... Euh, les pêches miraculeuses. Et on a creusé 10 cartes en dessus. En gros, enfin, pas avec 10 cartes en dessus mais en gros, il y a 10 cartes. Les deux cimetières sont dans les 10 cartes, comme ça, entre le, entre la 14 e place. Peut-être qu'ils sont là, hein, mais entre la 14 e et la 4 bottom. Et voilà, ils sont là et on les a pas. Pareil pour les gnolls. Le gnoll, on l'a eu beaucoup trop tard. Voilà. Et... Bon. Rien à dire, rien à dire. On a le droit de perdre aussi. Le match-up, je vous dis, il est à 60-40 à peu près, moi je pense. Ça veut dire qu'on est derrière. à l'UEGO ouais bon, pas, pas trop le choix hein. pas trop le choix on va essayer de faire ça hein. mais bon là je pense qu'il a létal mais bon faut qu'il me finisse vite là hein, c'est chiant voilà Ok cool Vous ah, voyez avec un beau cimetière on aurait bien grignoté derrière Parce que vous voyez il a pas eu l'étale tout de suite derrière hein. Là il a l'étale que T8 hein, donc il a fait une sortie Qui était assez lente Donc euh, ouais il y avait moyen Je pense qu'il y avait Si on avait fait un joli cimetière Même avec son AOE repasser à 30 Il y avait moyen vraiment de, de, de grignoter et d'espérer quoi Pour le coup Ça aurait été sympa Ouais GG, rien à dire, c'est propre. Hein. Ouais, vraiment, on est... on est... Vous voyez, si on remet un peu de board, parce que là, il est en mode, je tue avec la 2-4. Donc en fait, si on met du board, la 2-4, elle va s'écraser dans les créas. Bon, là, on n'avait pas de board, mais... Vous voyez, il y a des choses, quoi, des sténographes aussi, on n'a pas eu de sténo. Des sténo, c'est des 4-4, ça prend le truc, quoi. Donc, euh... même avec une, ex... avec une sortie catastrophique chez nous, avec une sortie bonne chez lui... Et un setup parfait où il rase le board. Parce qu'on lui a quand même à un moment proposé un board. Hein, euh, et ben, on arrive quand même à, à, à se dire qu'il y avait des, des, vraiment des setups de victoire. Mais bon, après c'est la technique qui fait que vous les voyez et qui fait que vous avez confiance dans des spots même catastrophiques. Quoi. Et heureusement que c'est pas que sur la sortie non plus. Quoi. Euh, sinon, ce serait un jeu de hasard. Donc euh, dommage. Dommage, dommage, mais bon. Et des sorties comme ça, on ne va pas en faire beaucoup. Hein, des sorties aussi mauvaises. Arana, c'est Mav, Mav il joue, euh... alors Mav c'est assez tricky, Mav c'est assez tricky parce que en gros il a euh, le pouvoir qui n'est pas doré, donc on pourrait dire que c'est un voleur, mais quand j'ai joué contre lui c'était un vrai Illidan, donc je crois qu'il joue Illidan et juste il, il, il joue tricky en, en cachant son Illidan, donc en fait mais c'est un Illidan, hein. un Illidan en face. Mais vous voyez, je me suis fait avoir la première fois, j'avais quand même gagné. On a joué qu'une fois l'un contre l'autre, j'avais gagné. Mais euh, ouais, c'est un île d'année. il a tout doré d'ailleurs dans son deck. Heureux de vous rencontrer. Ok. À Donc là, bon, là on n'est pas bien. On a une, une, une main qui n'est pas bonne. Euh... Est-ce qu'il faut jouer des cartes Est-ce qu'il faut faire le pouvoir Décaler au prochain tour Peut-être que oui. Écoutez, on va juste faire ça. Et prochain tour, on fera le décocteur. Et là, on ira chercher les gnolls et on essaiera de partir en combo. Bon, là, notre main, c'est la pire main qu'on puisse avoir. Hein, pour le coup. Pourtant, la game d'avant, on n'avait pas une bonne main. Et on n'avait on avait pas la pire main. <rire> on a la pire main. On va quand même essayer de jouer, hein. ne va pas abandonner maintenant, ce serait dommage. Ouais, putain. Détards, pardon, désolé. Ouais, bah je pense qu'on va refaire ça, hein. No, ok d'exister on va faire ça oh lolo. on veut des créas on veut pas des destructions il n'y a pas de créas dans son deck donc on va juste faire ça et prochain tour on est sera, ob... sera obligé de partir en van cliff top deck sachant qu'on a la pièce et la prep donc il n'y a pas beaucoup de choses qui nous bloquent à part cimetière et les créatures mais il n'y a pas beaucoup de créas il y a ghoul Astalor. il y a quand même moyen de partir en un ou deux tours quoi de faire un ou deux pioches deux pioches c'est déjà pas mal hein. on n'est pas obligé d'en faire un million hein. Je pense que ça doit se tenter. C'est un peu risqué. Mais je pense que ça doit se tenter. Ouais. Non, hein. Je pense que ça doit se tenter. Il faut voir. Après, on peut juste faire euh, ghoul, maître. Cimetière. Ah, il y a moyen. Hein. On fait pas un cimetière, là. Est-ce qu'on décale pas le play Écoutons, on va décaler le play. C'est peut-être un peu risqué. Il Faut juste pas se faire tuer maintenant. En fait, faut pas se faire setup maintenant. Pas tuer. Il peut pas nous tuer. On était 5, faut pas déconner. On est pas en wild. Mais, euh, il peut nous setup. Mais je pense que je dois prendre le, le, le risque. C'est-à-dire, prochain tour, je fais un caïd Et je pars. Je pars loin. C'est faux. Faux, c'est une forme de setup. Faut faire gaffe. Après, l'idée, c'est de le tuer en deux. En deux streets. Let's go. Oh, on peut se faire bloquer tout de suite. Ça va être pas fou, ça. En vrai. Euh, ça, c'est à peu près OK. Oh, on va piécer d'abord. Prep. Notre petit loup. Plutôt que chouette. C'est important. Hein. En vrai, si on n'avait pas ça, on aurait été vraiment, vraiment dans le mal. Euh, relou, relou. Euh, ouais, vraiment relou, hein qu'on va être obligé de faire ça hein. c'est pas très grave on creuse hein. ok ça c'est horrible ouais, on va être obligé malheureusement de faire ça c'est pas incroyable on a un setup Ah dommage hein. Dommage, on n'a pas eu de sténographe, pas eu de gnoll, pas eu de prep, pas eu d'ombre du prépa, de frappe fantomatique. Ouf, ouais, assez ah, chaud. Sténographe, c'est bon. Vous voyez, la sténographe, c'est gratuit. C'est bam, 4-4, je booste ça, je pioche. Enfin, C'est incroyable, le sténographe dans le spot. Sténographe, c'est une carte importante dans ce match-up-là et contre euh, Voleur Miracle pour comboter avec ça. Là, elle est je pense. Pas forcément. Ah, si. Il a l'étalon. Ouais, ah, dommage. Sortie trop lente. Sortie beaucoup trop lente. Après, on va quand même essayer de jouer. Je pense pas qu'on va concede là. Je pense qu'on va essayer de jouer. Ouais mais bon, je pense que c'est finito. Ah dommage. On va quand même couper les modes parce que on n'est pas non plus euh, amis dans la vie pour EBM. J'ai pas envie de le faire passer pour un méchant devant plein de gens. <rire> c'est puis ça m'énerverait. Ok, ouais dommage. Dommage, trop lent, trop lent. Rien à dire. Trop lent, trop lent. Sortie trop compliquée, pas de gnole, pas de sténographe. Vous voyez, c'est le sténographe qui change tout. Hein. Si j'ai un sténographe, c'est sûrement gagné. Donc... Euh... Tra, dommage. Ah non, en fait, j'ai joué trois matchs là, j'ai joué trois fois contre Illidan. C'est incroyable, hein Trois Illidan, quoi. Sachant qu'à ce niveau-là, il y a aussi du... Bon, il y a pas mal de voleurs miracles, il y a pas mal de prêtres. Prêtre contrôle c'est très fort contre Voleur Miracle. Le problème de, de Prêtre, en fait, c'est un peu un avantage pour nous. C'est que Prêtre, ça perd contre Illidan. Ça gagne contre nous, mais ça perd contre Illidan. Et là, en vrai, si j'étais un Prêtre, genre, euh, je me serais fait éclater, quoi. Écoutez, il a plus que 4 mana. Et là, l'étale. Ah, il va gagner des p de vie. Juste gagner des lives Bon on est pas si mal en vrai on a peut-être l'étale. On a l'étale on board. Je dois me Vamos. C'est passé, mais on aurait pu mourir, hein. Il y avait plein de spots. Vamos. Ouais ah, c'est pas évident. Hein. On a. Fait... Vous voyez, j'ai fait la bonne ligne de play. C'est des match up où il faut être hyper précis. Il faut avoir le bon timing. Mais vraiment c'est des matchs où tour 6, la game elle est en fait. C'est du tour 2 au tour 6 que c'est important. En fait, vous avez 4 tours, et il faut être d'une précision, mais vraiment chirurgicale. Et c'est en même temps génial, mais en même temps d'une frustration. Le nombre de match-up qu'on perd au début contre Illidan, quand on ne maîtrise pas assez le deck, franchement, on a presque l'impression. C'est pour ça que les gens ils disent que le match-up n'est pas bon, parce qu'en fait, vu qu'ils ne jouent pas assez bien le deck, ils n'arrivent pas à gagner. Et en fait, il faut vraiment sortir de... C'est comme contre Druid. Contre Druid, si vous prenez les potions de pioche, c'est-à-dire la meilleure, en fait vous gagnez pas contre Druid, contre Druid c'est un peu la même chose, il faut agresser très très vite, alors il y a un petit peu plus de nuances. Druid il nous laisse un peu plus le temps et surtout Druid il est moins stable, c'est à dire que Druid il a pas forcément croissance nourriche, croissance guff, euh, écaille, il peut parfois faire des sorties un petit peu lentes, alors que Illidan c'est d'une stabilité horrible. Attendez mais c'est encore le même Ah non non non c'est un... Non non il a pas eu faux, hein, donc c'est un voleur ok. Attendez, il y a la lumière là d'un coup. C'est plaisir. Hein. C'est plaisir, mais ça pas trop plaisir. Hein. Je vais refaire mon gollum là dans ma cave. Hop là, magnifique. <rire> <rire> c'est bon, il fait nuit. Déjà 11h54 Ok, ok. Euh, Est-ce qu'on fait un... Gno... Ah non, mais c'est un voleur, donc le gnoll il faut à tout prix à zéro. Hein. Ah non, waouh C'est un Illidan agro. Bah écoutez, euh, c'est un top deck, ça. Donc Illidan aggro, on va quand même prendre la pioche. Une autre main, non peut-être les 3 dégâts, quand même. Non, bah pioche... Ah, pioche créa. C'est un Illidan agro. Pioche créa, je pense. Non, pioche, pioche. En vrai, pioche, pioche, parce que... Là, franchement, on a pris le board, hein. C'est con, mais... Là, prochain tour, je fais cimetière. En vrai, sans le gnoll, ça aurait été vraiment pas la même. Parce que le cimetière, il aurait presque été hors timing. Genre, T3 cimetière, ça aurait pas été bon. Et parfois, on fait pas cimetière T3. Par exemple, quand le gnoll coûte cher, parfois, on va même décaler dans les miroirs. Si lui, il a pas cimetière. En fait, c'est souvent cimetière, je pars. Souvent. Donc, si l'adversaire, il fait pas cimetière, vous, vous faites pas cimetière. Si jamais vous avez pas de gnoll à zéro. Vous voyez, donc ça, c'est important. Vous attendez, vous en foutez. Enfin, vous faites. De gnoll... enfin, toute façon, c'est une histoire de initiative ou pas initiative. Donc, à partir du moment où l'adversaire ne fait pas cimetière à part si vous avez une main pétée et que vous voulez partir à l'initiative mais ouais, bon j'ai une main vraiment incroyable là je garde le petit le petit sort même si en, en bas du deck je pourrais avoir un gnoll tout, et tout mais euh, l'idée c'est vraiment d'avoir ce sténographe absolument bon en plus ça, ça percutera parfaitement le méca métaquamorphe bon les agros c'est des très bons match-up hein. euh, on peut perdre parfois on prend en troc t1 on n'a pas gnoll ou là on perd mais ça reste des bons match hein. c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de, de déca euh... Enfin de, de déca roux, de déca euh, bleu, il n'y a pas trop d'agro. fortement. magistrate, oh waouh, oh, il fait une sacrée sortie quand même, je le dis. Ok. Donc on va commencer par ça. Hein. 22, euh. Ah ça me choque pas, ouais. On a la prep. Gnoll. On va gnoll. Le trade. Qui ramène mon maître? Le maître qui permet de jouer Steno. Le Steno qui value. Qui récupère Potion. Et on a le Cimetière. Et là, on a... Voilà, franchement, si on perd... Là, on fait une sortie correcte. Alors, cette sortie-là, il euh... eh, y a plein de match-up où ça fait... Bon, contre... si on contre Illidan... Bon, après, là, c'est parce qu'il a des créas qu'on peut proc er des choses. Mais il y a des match-up où cette sortie-là, elle fait perdre. Hein. Contre voleur, parfois, trop... Et c'est ça qui est hyper, hyper compliqué, contre voleur Miracle. C'est parfois trop mettre de board ne fait pas gagner. Parfois, il faut jouer... Pour économiser les ressources c'est vraiment une science c'est très dur théoriquement de vous dire faut faire ça faut faire ou faut pas faire ça contre dans le Mirror voleur miracle c'est vraiment c'est pas une science pour le coup euh, parce que c'est quelque chose de plus ésotérique presque c'est de la sensation c'est expérience évidemment mais, mais c'est un deck qui est moi je m'éclate à jouer ça parce que je progresse tout le temps moi ce que j'aime dans un jeu c'est progresser c'est pour ça que j'aime bien les débuts de méta et j'aime bien me dire bah a la millième game, je jouerai mieux qu'à la 500ème game. C'est extrême, mais en vrai, je vais y arriver à 1000 games. Je joue, je joue aussi 10 heures par jour. Donc, euh, donc vraiment, c'est hyper, hyper intéressant. Et ce deck-là, il a vraiment ça, quoi. Bon, à un moment, après, ce sera... Quoique, quoique. Hein. Après, j'apprendrai moins de choses. Mais là, déjà, j'apprends... J'apprends plus des spots précis que j'ai jamais vus, des situations précises vraiment que j'ai jamais vues et que je me dis ah putain, celle-là elle est intéressante et ah je l'ai mal abordée. Après, il y a encore des match matchups qui sont particuliers. Il y a des, entre guillemets, les nouveaux decks qui tendent, qui essayent de battre euh, leur miracle. Genre le, le typiquement ce prêtre à Undead. Je pense que la prochaine fois que je vais jouer contre, je ne vais pas encore jouer de manière optimale parce que je l'ai croisé deux fois c'était pas évident après c'est un deck euh, il n'existe pas hein. j'ai cherché sur internet il n'existe pas enfin j'ai cherché sur les sites il n'est pas référencé je connais le joueur j'ai essayé de le chercher sur Twitter il n'a pas posté la, la liste donc en fait euh, le gars il a sa liste qui est cachée quoi. donc je ne peux pas vous la présenter sachant qu'en plus sur tablette il n'y a pas le tracker qui récupère les données donc euh, j'aimerais bien ce serait cool de jouer contre lui là et d'essayer de, de vous présenter la liste c'est un prêtre 30, euh, 40 cartes avec Renatal Undead, mais Undead un peu aggro. Hein. C'est vraiment une version mid-range. Il y a quelques AOE dans le deck, en fait. C'est des AOE vraiment TK Voleur Miracle. Et sinon, ça agresse. Donc, je pense que c'est un deck qui est intéressant à la fois contre Illidan parce qu'il a ce côté, je mets du bord et j'agresse. Et en même temps, ce côté, ben, j'ai la bombe de lumière, j'ai le mode le l'ombre mort pour, euh, pour détruire les, les grosses créatures. Bah, Écoutez, c'est très bien ça. Si c'est un vrai Illidan, c'est très bien. Ok. Alors, il y a un contre voleur. Oh merde. Okay. Ah, il a peut-être la quête quand même. Ah non, mais il n'y a pas faux, je suis bête. Je veux dire, il a peut-être la quête, mais il n'y a pas faux. Euh... Ok. Alors, il faut pas forcément gnoll T2 contre voleur miracle. Ah non, place. bah voleur bingo aussi. Et con contre voleur miracle, faut pas forcément gnoll T2. Parce que le Gnoll, on a besoin de le garder pour justement activer euh, des une phase défensive et faire que notre potion destructrice chope vraiment la créa camouflée. Euh, et en fait, lui, le lui il va se feed sur notre board. Enfin, en fait, le voleur miracle, il se feed sur le board adverse. Encore une fois, tout ça, c'est théorique. Euh, donc, dans ce match-up-là. Bon, les créas, c'est pas mal quand même contre voleur bingo. Je pense que c'est la pioche ou les créas. Alors, c'est intéressant de tuer la 2-2 tout de suite, parce que sinon il va à la Shadow Step, ça va être relou. Donc là, je vais partir sur un spot où je vais faire cimetière. Mais vous voyez, on fait pas euh, le play euh, nul, hein. Genre cimetière, euh, pièce, machin, euh, je fais une 5-5, on s'en fout de ça. C'est une science du timing, c'est pas mettre la plus grosse créature le plus vite possible, ça, ça fait pas gagner. C'est bizarre qu'il ait fait pouvoir... Ouais, remarque non. Je ne veux pas dire c'est bizarre, le gars, il est 21. <rire> J'ai pas de... Euh, je peux pas critiquer le play. À un moment, vous voyez, il faut aussi faire confiance. Enfin, moi, c'est mon école, mais après, il y en a, ils peuvent dire, « Ah ouais, mais non, euh, euh, ça veut rien dire. » Un gars qui est mieux classé que moi, je pars du principe qu'il est meilleur. Ok. C'est relou, ça. Ça, c'est quoi, ces voleurs Il va sûrement piocher de cartes, mais... c'est pas la fin du monde. Ok. Alors contre voleur il faut mettre le plus de board possible, pour le coup contre voleur il faut un petit peu jouer neuneu, enfin voleur bingo hein, je parle. Euh, si on attend trop on va se faire éventrer, parce qu'il va jouer des trucs aléatoires et on pourra pas gagner. Donc là euh, c'est pas évident parce que peut-être qu'on commence par le mélange de décoction. Et ensuite on pièce pièce des choses, ou alors on fait la ceinture. Oh wow quelle horreur ça. Ah, Quoique. Ouais je pense qu'on va commencer par ça. Cimetière. Intéressant. Je copie les secrets de Vodata et les joue C'est rigolo. 1, 2... 1, 2... 3... 4... Je ne rejoue pas. C'est crade. crade. Je sais pas s'il ne faut pas ta tempo là. Ah, je suis pas fan j'suis pas quoi faire J Attends être on va tambo je crois que je vais faire des cocteurs pass oh, je vais faire ça Ça me manquait d'une prep, ça me manquait d'un cimetière. Dommage parce que j'avais, il manque une carte, hein. il manque une seule carte et c'est, j'ai une belle sortie. Là finalement j'ai une sortie de merde. C'est quoi ce petit loulou Ok. Ça, ça, peut être un remontoir de sorts, peut être un peu chiant. On se faut quand même tenter. Bon, on n'a pas l'info hein. On commence par ça je pense. La question c'est est-ce qu'il faut trade Je pense que c'est ok. Ah ça, ça me va. Ouais, vous voyez, il fallait vraiment attendre un tour. Pour que le tour soit plus intéressant. Alors là, on peut perdre sur euh, prep euh, cimetière euh, euh, cimetière euh, d'os pardon je dis cimetière d'os excusez moi point d'os donc le sort à deux qui réduit euh, de 2 donc prep le sort je vais faire un petit screen euh, comme ça je suis 47 et 48 et artisan la, euh, le, le DK et je remonte tout dans la main et récupère la tempo c'est fini donc, il y, a, il y a ce spot là, mais c'est pour ça qu'il faut éviter tes 8 enfin, euh, il ne faut pas trop pioncer, quoi. Mais il faut aussi bien faire les choses. Il ne faut pas juste. À un moment, vous voyez, on avait vraiment la possibilité de balancer tout, mais on avait un autre cimetière en main. Ça aurait été vraiment. Ça veut dire qu'on abandonnait le cimetière en main. C'est quand même abandonner une carte. C'est quand même, en plus, a une carte importante. Donc, valait mieux attendre. Et vous voyez, là, finalement, en termes de pièces, ça s'est vachement bien mis avec pièces. Et j'ai copié la pièce tout de suite. Je savais que j'allais avoir de la pioche avec les décocteurs. Bon, je m'en sors bien sur les décocteurs, quand même, de piocher deux machins, mais. Voilà. C'est de la précision, quoi. Alors, on peut dire, ah, c'est no brain. Mais en fait, quand vous jouez le deck, vous vous rendez compte que c'est loin, loin, loin d'être no brain. Alors, c'est fort, mais ce n'est pas parce que c'est fort que c'est no brain. Ce n'est pas parce que c'est puissant que c'est no brain. Parce que midrange, quand c'est puissant, c'est no brain. Druide, quand c'est puissant, c'est no brain. Ça dépend des druides, après. Agro, quand c'est puissant, c'est no brain. Enfin, c'est plus quand c'est de base no brain, donc quand c'est puissant, c'est problématique. Là, c'est pas problématique, parce qu'en gros, quand on voit les win rates du, du voleur miracle, bah, le, le win rate est pas incroyable, hein, du voleur miracle. En top 1000, oui, mais dès qu'on commence à descendre... Euh... Bon. Euh, c'est un voleur en face. C'est un voleur, on va garder cette main. Bon, il n'y a pas... Écoutez, là, c'est pas un... exceptionnel, parce que là, ça va proc dans ceinture, et ceinture, je vais quand même la jouer T2, mais dans tous les cas ça se recycle bon ça c'est un peu mieux un peu mieux on va peut-être faire même ceinture d'abord comme ça on copiera coûter l'as sur une potion à 2 à 3 peut-être je pense ouais on va faire ça il a recyclé coûte là hein. ouais. donc on va faire la ceinture on va prendre la pioche important on va essayer de prendre l'initiative, donc on va plutôt prendre la pioche. Parfois on va prendre, on va pas prendre la pioche, on va prendre la destruction, mais je pense que c'est vraiment une histoire d'initiative pour le coup. Ok. Donc là, prochain tour on fera, mais je pense que c'est avec nous qui, qui allons prendre l'initiative dans ce spot. Ça dépend. Donc là. C'est-à-dire qu'il a pas potion Ah non, c'est un bingo, ok. Wow. C'est un voleur bingo. Intéressant. Un voleur bingo. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, euh... oh, waouh. On peut décaler, hein, franchement. Hein. Alors, pff, ouais, je pense qu'on peut décaler. Hein. Clairement, c'est ce qu'on va faire. Hein. Ça dépend après ce qu'il nous propose. Hein. Roi des rats, ouais, Roi des rats, ça va, on est à 30. Hein. Bon, c'est relou en vrai, parce que ça va, ça va se ramener et tout. Ça peut être une carte un peu chiante. Là on part pas, je pense pas que faire cimetière mélange, après j'ai prep, mélange, cimetière, je joue 1, 2, 3 cartes, ouais, je pense qu'on peut attendre, après il y a ça, je pense qu'on va attendre un tour, par contre euh, je vais faire la frappe maintenant euh, là dedans, ok, et prochain tour je pars. Euh, comme ça, la 4-4, elle va dans le, la goule, euh, dans le, le gnoll, pardon. Et ensuite, je la rejoue, euh, comme ça. Peut-être. Même si c'est pas sûr que ce soit ça qui remonte. Et comme ça, j'ai un value trade dans la 3-4. L'idée, c'est qu'il faut pas détruire le roi des rats, parce que le roi des rats, si on le détruit, il, ra... il se ramène après, hein, c'est ça. Je crois que c'est, c'est quand il voit 5 serviteurs morts alliés, il revient. C'est un peu chiant, ça, en vrai. C'est un peu relou. D'ailleurs il pourrait jouer stock là, franchement c'est un peu bizarre mais juste pour un, un roi des rats euh, moi je pense que c'est ok en termes de tempo. Non c'est un bingo. Bon bingo il peut y avoir un néon distordu, des conneries. J'ai toujours un peu peur. Mais bon c'est ça, on perd et on rage mais on rage vite et on faut vite partir à la game d'après. Ok, let's go. La pointe d'os, euh, ouais double pointe c'est horrible. Cool, ça fait rien. C'est horrible tout ça. Pas de carte Oh merde, On peut vraiment perdre comme ça, vous trahiez. qu'on va quand même faire ça? Hein. Je pense qu'on est obligé de bourriner et dire YOLO. Je pense qu'on a perdu ce match. Donc euh, ma main est horrible. Donc euh, YOLO et puis tant pis euh, j'abandonne. et puis euh... Ouais, je pense qu'on est obligé de YOLO. C'est moche, hein J'aime pas faire ça. Hein. C'est un deck On est censé quand même avoir un peu de... On a toujours un peu de rondeur en main et tout. Mais là, je pense que si on, on le fait pas... Euh... Faut saisir les opportunités aussi. Faut... Faut arriver à comprendre la main, à comprendre ce... ce qui peut se passer sur les prochains tours. Et là, sur les prochains tours, on va juste perdre, perdre, perdre. Donc là on bourrine comme un bœuf et puis euh, voilà quoi mais honnêtement euh... cette gamme là je pense qu'elle est finie rabat auto ouais le problème c'est que voyez il va être trop en PV 1 hein il est à 6 après ouais. ouais il va être assez life bon il y a des spots hein. on a encore on, on a encore des, des spots pour gagner Je suis oh, de bourriner hein. Je peux pas euh... il, me tue, il me tue hein mais. Je, je peux pas trade hein, c'est interdit. Donc s'il me tue il me tue. Il faut 7. 7 il peut les avoir facile. Enfin facile. Il peut les avoir. Non peut-être pas facile mais il peut les avoir. Ouais dommage. Bon on avait des outs hein. il est à 5. Ouais, enfin des outs euh... enfin, par ceinture double burst. Euh... <rire> <rire> pas de temps que ça, en vrai. Si Kaïd était super, là. En vrai, si on avait Kaïd, on aurait presque pu faire un trade. Genre un Kaïd un peu beau qui passe 8-8, je pense que je fais le trade. Bon, même si ça aurait été un gros top deck. Après, il y avait ceinture aussi. Ceinture... ouais Non, ceinture, c'était pas mal, parce que je pouvais prendre destruction plus quelque chose. Et... Ouais, donc c'était pas si mal. Bon, toujours couper euh, les émotes. Les gens sur un jeu de cartes sont très respectueux par rapport aux autres jeux. Mais il peut y avoir des gens qui sont... Je dirais pas que c'est agressif de base, mais juste parce qu'ils perdent, ils ont l'impression que c'est c'est à cause des adversaires ou à cause du jeu qu'ils perdent. Alors qu'en vrai, quand on perd, c'est souvent à cause de nous, principalement. Mais voilà, à partir du moment où il... que l'adversaire va considérer qu'il perd à cause du jeu, ou de son adversaire, genre l'adversaire il a chaté, machin, machin, et ben bah en fait, euh, tu vas agresser... ils vont agresser les adversaires à un gars qui leur a rien fait, mais en considérant que c'est, voilà. Pas très clair, mais... Bon, je pense c'est pas s'il si aura le temps. Bah, il cherche l'armure, mais je suis pas sûr que ça suffise. Non. Ok. Vamos. 41. C'est beau, ça. C'est beau, c'est beau. On en fait une petite dernière, ça vous va Allez. dernière moi bah, je suis confiant je suis confiant j'ai ça va ça, ça va être chouette parce que je vais pouvoir vraiment pas mal euh, tryharder aussi battleground et c'est vraiment mes, mes deux objectifs hein. vous, vous connaissez je suis un compétiteur hein, mais je veux me qualifier au master tour et je veux me qualifier également au, au lobby legends on va regarder avec la ceinture euh, bon ça doit être un... Après, il peut y avoir des malastres adorés, mais j'imagine que ça doit être un Illidan. La main est pas ouf. La main est plutôt mauvaise. Bah, Quand t'as ça en main, contre Voleur, t'es content. Contre ça, t'es au... vraiment au bout de ta vie. Quand t'as ça en main, t'es au bout de ta vie. Et quand t'as ça en main, t'es au bout de ta vie. Le combat final. C'est vrai que c'est le combat final, en plus. Il y a des créas, on va les faire tout de suite, je pense. Même si c'est un peu bizarre. Il y a double créa. S'il si, y en a qu'un, je pense pas. Ah, faut voir en vrai. Ça dépend des out. Euh, steno. graph. Bon ma ceinture. Ah, la pioche. Et euh, la créa. Ok. Prochain tour on va. On, entre guillemets, on va un peu partir en combo sans faire le cimetière, sans rien faire. Mais juste pour pouvoir développer un sténographe, peut-être deux, avec la pêche. Là ça servait à rien. L'idée c'est quand même de pouvoir développer une 4-4. C'est quand même pas trop mal une 4-4. Ouais, on a perdu Cupidité T3 comme ça. Je bon, pense ça va être compliqué. Je pense que ça va être complexe. Ouais, barrage en plus. Ça nous met vraiment bas en PV maintenant. Ça va être, ça va être chaud. C'est gros ça. ça, existe ce truc Cool On va goûler je pense M tier ah zut c'est quoi ça? C'est rigolo. Euh. C'est rigolo. Je vais sûrement remonter la goule. Ah, dommage. Bon, c'est pas exceptionnel, mais on ouais, va essayer de faire comme ça. On n'a pas le choix. Prochain tour, je pense que je vais, je vais laisser cimetière, hein, c'est fini, je, je peux plus gagner au cimetière. Donc euh, je vais faire maestra à mettre, le timing est déjà trop tard. enfin C'est pas que c'est trop tard, t'es 4, mais c'est juste que là, vu qu'on a utilisé toutes nos ressources pour faire ça, bon ça, il faut jamais le faire, hein, c'est vraiment que dans ce match-up là. Hein. Ça, c'est important de le comprendre. Hein. Chaque match-up a sa vérité. Hein. Là, ouais, on va maestra et machin, juste mettre des créas et voilà, on va poser le cerveau, quoi. En fait, je sais pas ce qu'il fait lui. Si vous n'avez pas. Ah, il a Toxic s'il n'y a pas de machin. C'est rigolo. Bon. Écoutez. Il peut nous tuer là. Là, il peut avoir l'étal. C'est vrai, hein. Je suis mort parfois T5. Ça m'est déjà arrivé. C'est pas bien. <rire> T'imagines Je me suis dit, merde, je suis en wild quoi Quoique nous, en vrai, je dis ça, mais nous, on peut gagner T5 aussi dans l'absolu. C'est rare, hein, Mais on peut faire tellement une. On peut faire cimetière euh, T3. Non, on gagne pas T5. Ah, Quoique, cimetière T3, T4, on fait double gnoll, double 4-4. Une créature qui est 12-12. Bah on board, on a 20-26. Bah, le gars, s'il a pas trop de gestion. Derrière, on a une potion. Bah, ouais, si on peut, quoi. Bah, C'est très théorique, hein, mais. Et voyez on a fait de notre faiblesse une force ici. En analysant bien la main et finalement en jouant ça qui peut être un peu problématique pour lui. âme, bon, ça va tout détruire. Dame Steno. Let's go. Eh ah, non. Ah zut. Ah il va nous setup. Ah ça fait chier d'avoir eu ça. Si on avait des dégâts, on aurait gagné. Là, on a eu 8, 10. Attends, on n'a pas assez, hein. c'est trop frustrant. Ah là là On a 8, 9, 10, 11. Enfin, c'est tellement horrible. Ouais. Bon, je vais quand même piocher, mais je pense que là Peut-être à Stalor. Mondos. On a combien 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ah oh là là tellement frustrant C'est horrible de rien avoir, un shadow step on gagnait. Bon Go va faire ça Go va faire ça Et avoir les 3 dégâts Oh waouh Je crois que je suis arrivé à trouver l'étal. Je crois que je suis arrivé à trouver l'étal. C'est chaud, hein. C'est chaud, chaud, chaud. Parce que là, il nous butent derrière souvent. Pas tout le temps, en vrai, mais... il veut nous buter. Bon, le petit screen, 38, pas mal. Hein pas mal, pas mal. On a fait une belle session. Euh, écoutez, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu il euh, y en aura peut-être une autre à la fin de après bon à un moment je... l'idée c'est aussi de me qualifier au Master Tour hein. je suis pas le top 1 euh... je, je travaille efficacement on va dire donc euh... Euh... mais bon peut-être essayer d'arriver au... au rang 30 je Veux dire euh je vais essayer de passer peut-être en 30 et après euh, on verra mes gens je vais essayer de faire palier par palier sur les deux serveurs bref en tout cas il y aura sûrement peut-être une autre vidéo merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a fait progresser et je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde